Nos invités dans cette première partie, Caroline mécary le professeur Michael Grimbert, et depuis Lyon, Audemir dans un petit instant, bienvenue à vous sur ce plateau, merci d'être là. Le comité consultatif national d'éthique s'est donc prononcé aujourd'hui pour l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Cet avis, il était attendu depuis 2013. Docteur, d'abord, rappelez-nous en quelques mots ce que c'est que la procréation médicalement assistée, s'il vous plaît. La procréation médicalement assistée, c'est l'ensemble des techniques qui étaient jusque-là possible pour des couples infertiles, euh, pour essayer de mettre en contact, si c'est de la fécondation in vitro, des gamètes féminins, donc de, un ovule, un ovocyte et un spermatozoïde, pour constituer un embryon in vitro et le placer dans l'utérus. L'autre technique, qui est l'insémination intra-utérine, consiste en une stimulation ovarienne un peu plus faible et un replacement d'un certain nombre de spermatozoïdes présélectionnés au fond de l'utérus, qui ensuite vont aller rencontrer, ou pas, pas l'ovule. Alors, euh, voilà pour euh, les, les données médicales. Euh, Caroline Mécari, euh, cet avis attendu depuis euh, 2013, euh, aujourd'hui, il n'est que consultatif. Néanmoins, pour vous, euh, que signifie-t-il C'est plus que de l'ordre du symbole, c'est un pas essentiel Je crois très clairement que cet avis du CCNE est en fait la porte ouverte, à la modification de la loi qui existe aujourd'hui et qui réserve la procréation médicalement assistée aux couples hétérosexuels qui souffrent d'une infertilité. Je crois que vraiment, on est dans une conjonction à, à quasiment parfaite. C'est-à-dire, à, sa, à, à savoir, à la fois cet avis qui est très clair, ouverture à toutes les femmes, mmh. quel que soit leur statut marital, femmes en couple, femmes célibataires. Mmh. Par ailleurs, une opinion publique qui est favorable. Vous savez qu'il y a un sondage qui dit très clairement que 60%, 60%. des Français y sont favorables. Et puis, euh, par ailleurs, un petit teasing euh, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a une procédure euh, qui met en cause la France pour sa législation qui est discriminatoire. Et puis, enfin, et peut-être surtout, euh, le positionnement politique du président de la République, qui a dit clairement qu'il était favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée, qu'il suivrait l'avis du CCNE. Voilà. Donc maintenant, la question, c'est de savoir comment on, met, voilà, comment on met en musique, <rire> ouais. comment est, bien, bien est mis en musique cette, cet avis du CCNE, c'est-à-dire une proposition de loi ou un projet de loi, par quel ministère sera-t-il porté euh, J'entends ce que vous dites et effectivement, on a l'air d'entendre que tous les signaux sont, sont positifs. Il n'empêche, il y a quand même euh, des des questions, des points qui posent question dans l'avis qui a été rendu euh, notamment euh, s'agissant de l'enfant, de l'avenir de l'enfant de et des études euh, ou pas qui ont été menées pour, pour voir en fait euh, quel impact il pouvait y avoir autour de l'absence du père si, si vous permettez, je crois que la France là, enfin ceux qui se posent ces questions peuvent se les poser bien parce évidemment parce qu'elles se posent évidemment non, non, mais, bien hein. sûr, mais sauf que s'il si, suffit juste de regarder ce qui se passe à côté de nous, au Royaume-Uni, Royaume en, en Belgique Espagne. au Danemark, en Espagne au Portugal, dans les pays du Nord les études elles existent depuis maintenant plus de 30 ans donc les femmes célibataires ont accès à la procréation médicalement assistée et rien dans les études sur les enfants ne montre qu'il y a une difficulté donc je pense que les gens qui veulent s'informer euh, ont les moyens de le faire Alors, On va y revenir dans un petit instant euh, Docteur, euh, effectivement cette... Euh... Avis favorable rendu au nom de la souffrance des femmes et de l'évolution de la société. Hein, C'est ainsi que le comité d'éthique l'a précisé. C'est effectivement un tournant sociétal majeur aujourd'hui qu'on s'apprête peut-être à vivre Oui, je crois que oui. C est, on, est, on est très clairement à un tournant. Les, on a des demandes quasi permanentes, quotidiennes de la part soit de femmes célibataires, soit de femmes en couple homosexuel. De quelle heure Combien de PMA sont réalisées, pardonnez-moi, aujourd'hui en France Aujourd'hui, aucune. Déjà. Aucune Aucune. Non, ah, pardonnez-moi. On n'a pas au, le droit de le au, faire. Voilà, à l'étranger. Est-ce qu'on sait, les femmes qui vont à l'étranger Est-ce qu'on a des chiffres, hein, une tendance, quelques chiffres On n'a pas beaucoup de chiffres ouais. dans, la, dans la globalité. Parce que c'est que c'est Parce que les, les femmes ne disent pas, parce que les centres ne rapportent pas exactement. Mais grosso modo, on sait que c'est Sûrement plusieurs dizaines de milliers de, de, de demandes, parce que ne serait-ce que sur quelques centres avec lesquels on travaille, parce qu'en France, on a été obligé de s'adapter à, ce, à cette interdiction. On ne peut pas ne pas aider et accompagner des femmes qui sont dans cette demande. Donc quand on travaille avec quelques cliniques, on s'aperçoit que quand on discute un peu avec eux, c'est à peu près 1000 femmes par an par clinique. Donc ça peut monter très, très, très, très haut. Alors malgré tout, les voix sont discordantes, évidemment, comme dans tout sujet, j'allais dire, qui conduit comme ça à une évolution sociétale aussi importante. Aude du bonsoir. Vous êtes en duplex avec nous bonsoir. depuis Lyon, un duplex réalisé par Florent Bonard, Vous êtes maître de conférence en droit privé, porte-parole de l'association Juriste pour l'enfance. Comment avez-vous vécu aujourd'hui, vous, comment avez-vous reçu cet avis du comité d'éthique eh bien nous avons reçu cet avis du comité d'éthique comme une bien mauvaise nouvelle pour les enfants parce qu'on parle des désirs des femmes, oui très bien, mais il y a quelque chose qu'on oublie, c'est les droits de l'enfant. Et nous les juristes pour l'enfance, nous pensons, et nous ne sommes pas les seuls, que la réalisation de nos désirs quel qu'il soit, euh, trouve sa limite dans le respect des droits d'autrui. Et la PMA pour les femmes célibataires ou les couples de femmes, malheureusement, qu'on le veuille ou non, suppose de priver délibérément des enfants de père. Alors... C'est-à-dire de les concevoir de telle manière qu'il n'est pas de père. Et ça, ça porte atteinte à l'intérêt et aux droits des enfants. Donc c'est pourquoi nous espérons que le législateur prendra ses responsabilités vis-à-vis -vis de l'enfant et ne suivra pas cet avis qui n'est qu'un avis, qui n'engage que le CCNE, qui n'a pas hésité à se contredire par rapport à un avis discordant qu'il avait donné il y a quelques années. Donc c'est un avis. Et le législateur, c'est lui qui reste maître et qui a le devoir de respecter les droits de tous, y compris des enfants. Mais alors justement, qu'est-ce que vous faites de l'égalité des droits euh, Et qu'est-ce que vous faites de ces Françaises qui partent euh, à l'étranger euh, avec les risques sanitaires qu'on connaît, des sommes conséquentes à dépenser pour, euh, évidemment, euh, réussir à, à avoir un enfant Vous préférez ça Mais l'égalité... L'égalité des droits est une réalité mais justement parlons des droits des enfants et euh, il n'y a personne qu'on soit célibataire, marié, quelle que soit son orientation sexuelle, personne n'a le droit à avoir un enfant si la réalisation de ce désir suppose de méconnaître les droits de son enfant. Et une femme hétérosexuelle ou homosexuelle, même imaginons deux femmes hétérosexuelles qui voudraient avoir un enfant sans s'encombrer d'un père, euh, la réponse est la même pour tous. Donc certains veulent absolument présenter ce débat comme une fondée sur l'orientation sexuelle des gens, mais ça n'est pas le cas. La question, c'est est-ce que nous voulons prendre au sérieux les droits des enfants Si oui, eh bien, on doit les accepter comme limite à nos désirs, et alors, comme limite aux désirs de tous. Caroline Mécari, vous le savez, est en plateau avec nous. Elle a une question à vous poser. Non, ou... Pas de question, pas à de question vous... non, non, alors, une non, intervention Non, simplement, je pense que la position de Aude Mirkovic, que je connais bien, oui. puisqu'elle est la, la porte-parole de l'association sure. Les Juristes pour l'Enfance, qui intervient régulièrement dans des procédures concernant, par exemple, mes clients, et qui se fait débouter par la Cour de Cassation, elle, elle émet une position qui son opinion personnelle. Mais qui est-elle pour juger du désir d'une un, femme ou d'un couple de femmes d'avoir des enfants Elle n'est rien du tout par rapport à ça. Donc, euh, à moins qu'elle ne veuille que l'on continue sur l'hypocrisie qui est celle d'aujourd'hui, qui consiste en effet à, concevoir, à admettre que des couples de femmes ou que des femmes aillent à l'étranger mmh. et qu'ensuite, lorsqu'elles reviennent en France, elles deviennent elles mères. Deviennent Donc, mères. voilà. Mais il y a un ça... moment où il faut arrêter avec cette hypocrisie-là, tout simplement. Alors, je vous laisse répondre, euh, Madame Mirkovic oui, en effet, les droits des enfants sont aujourd'hui méconnus et la Cour de cassation, malheureusement, euh, donne son aval et accepte de fermer les yeux et de régulariser les situations constituées en méconnaissant des droits des enfants. Concrètement, des femmes conçoivent un enfant d'une telle manière qu'il n'a pas de père et ensuite, elles prennent prétexte de cette situation objectivement dramatique de l'enfant pour exiger de la loi qu'elles viennent arranger la situation qu'elles ont elles-mêmes suscitée. Donc non, je suis désolée, ce n'est pas un avis personnel. Les droits de l'enfant, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, Ratifié par la France, qui s'impose aux législateurs et qui s'impose à tous les citoyens, quels qu'ils soient. Et respecter les droits de l'enfant, c'est pas une belle idée pour faire bien. Hein, les droits de l'enfant, c'est pas du décorum juridique. Euh, il faut les prendre au sérieux. Et en effet, nous intervenons dans des procédures parce que certaines personnes ne respectent pas les droits Alors, des enfants. C est, c est bien et nous sommes là pour les défendre. Et nous Allez. comptons sur la le législateur fonds. pour les défendre. Alors, Caroline Mécari, très vite, non, et ensuite, serait, je voudrais m'adresser. Très, très simplement, la Cour cas de, de cassation, erreur. évidemment, respecte les droits de l'enfant. C'est la plus haute juridiction en matière judiciaire. Donc, il faut il faut arrêter. La position de Mme Mirkovic est une position idéologique. Elle a le droit de la voir, mais c'est une position idéologique. idéologique. Attendez, juste une question euh, avant de vous euh, libérer, euh, Aude Mirkovic, s'il vous plaît. Euh, Emmanuel Macron a indiqué pendant sa campagne, euh, dans son programme, être favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour les femmes seules et euh, les couples de femmes. Euh, cet avis a donc des chances d'être suivi. Comment vous, vous y opposerez-vous alors déjà, on peut espérer que la nouvelle Assemblée, euh, qui comporte beaucoup de nouveaux députés, aura apporté un petit peu de bon sens, de connexion à la réalité, parce que les auditeurs, ils le savent bien qu'un enfant vient d'un père et d'une mère, on en connaît des enfants qui n'ont pas de père, c'est déjà assez dur comme ça, il y en a suffisamment. Est-ce que la loi a besoin d'organiser délibérément cette privation La réponse est non. Donc euh, il est encore temps de réaliser que malheureusement, les droits d'autrui et les droits des enfants mettent des limites à nos désirs. Et j'espère que la l'Assemblée Nationale, enfin que le Parlement Général sera capable de mettre des limites aux désirs dès lors que ce sont les enfants qui en font les frais et merci. Euh, si malheureusement un tel projet venait à, à être discuté eh bien nous ferons tout ce qui a notre pouvoir pour essayer de convaincre que le droit des enfants doit, doit primer sur les désirs des adultes. Merci, merci beaucoup Audemir Kovic en direct depuis Lyon avec Florent Bonnard, merci à vous. Euh, professeur Michael Grimbert, euh, effectivement il y a cette question qui fait vraiment débat, c'est euh, quid de l'enfant, est-ce qu'on se préoccupe de son avenir, où est le prince de précaution. Comment le, euh, le médecin que vous êtes euh, se positionne sur cet aspect-là bah, il se positionne tout simplement sur les données qui sont existantes et qui montrent qu'il qu n'y a pas de problème chez ces enfants en matière d'intégration à l'école, dans ouais. l'apprentissage et à, à tous les niveaux. Mais c'est intéressant ce que vous dites, euh, les données dont vous disposez. Mais quand même, euh, c'est le professeur hein, Jean-François Delfrécy qui est président du comité, qui dit lui-même, sur ce point, nous avons besoin de nous réveiller. Est-ce qu'on a vraiment des études assez solides sur l'avenir de ces enfants Elles sont extrêmement critiquables, sont... Ces, ouais. ces études, mais on aura toujours des critiques à émettre sur, sur des études. Le fait est qu'elles existent aujourd'hui et... Beaucoup, la plupart, vont quand même dans le même sens. Donc soit on attend, on attend 30 ans pour dire on a suffisamment de recul et on, va, on, va aller, on risque d'attendre et de ne pas avancer alors que la société, elle, va avancer. Et ça, à mon avis, on ne peut pas se permettre de faire ça. On a des demandes et on, doit, on, on se doit d'y répondre si elles ont du sens. Et je pense qu'elles ont du sens. Euh, vous savez, Caroline Mécari, que sans doute il y aura des manifestations, sans doute il y aura des contestations. Prêtement. Vous y êtes déjà euh, euh, la manif pour tous qui est, euh, j'allais oui. dire, euh, prête à... Voilà, actionner. Reste à savoir si elle est aussi vivace qu'au moment du débat sur le mariage pour tous. Voilà, donc bon. ça On anticipe, on lui, on lui accorde un crédit mmh. dont on ne sait en réalité pas mmh. si elle si l'a elle véritablement. Je crois pas que la question de l'ouverture de la PMA soit aussi que ouais. la question de l'ouverture du mariage civil et de l'adoption à tous les couples. Je ne crois pas que ce soit exactement la même chose. Peut-être parce qu'aujourd'hui, on en est au stade de l'avis consultatif, mais si... Écoutez, euh... c'est difficile. Bon, ouais, je ne je suis pas, pas devin. Après, ouais. j'ai envie de dire un peu à, à titre de boutade, puisque M. Macron a décidé de légiférer par ordonnance oui. habil, le, habilitative pour modifier le code du travail et le détricoter, eh bien, pourquoi ne le ferait-il pas la même chose sur cette question qui est de bien moindre importance et qui concerne bien moins d'individus c'est-à-dire que, comme l'indiquait le professeur, quelques milliers de femmes par an, qu'est-ce que c'est au regard des 820 000 femmes qui donnent naissance à des enfants en France Donc vous pensez, bien. compte tenu du sondage, mais c'était seulement un, un seul sondage, 60% servent des Français, mais vous pensez que les Français sont aujourd'hui en mesure d'accepter cette PMA au couple au Oui, oui. Couples... De, de, de ce point de Ou... vue-là, oui. Et, et je dirais même que les Français vont, sont plus, vont, vont plus loin qu'une partie de la classe politique, encore que peut-être que là, elle est en train de changer, quoique, euh, c'est que même sur la question de la gestation pour autrui, 59% des Français sont favorables à la légalisation de la gestation mais pour autrui. C'est un sondage c est... C est... Ouais. Oui, mais. Un sondage, ça vous donne quand même quelque chose. Quand vous avez des sondages qui vous indiquent qu on va avoir telle majorité à l'Assemblée nationale et qu'on a globalement la majorité, c'est qu'on est quand même bien dans quelque chose qui correspond à une réalité. Euh, professeur, euh, professeur Grimbert, il euh, y a un autre point qui, cause, qui pose question, euh, qui a trait à la pénurie de gamètes. Euh, à l'heure actuelle, en France, les dons de sperme euh, manquent hein, pour satisfaire la, la demande des couples infertiles. Qu'en sera-t-il demain avec l'accès à la PMA euh, étendu je crois que cette, euh, cet avis consultatif, et si on doit légiférer derrière, c'est un système global de refonte de la prise en charge de la reproduction en France qui doit être mise en place. Ça va passer par de l'information, la prévention de l'infertilité, l'amélioration des traitements, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est, devenu, on est dans le, dans, en queue de peloton en, en termes de, de succès et en termes de, de prise en charge de nos patientes. Et donc, cette pénurie, elle existe. Pour les couples hétérosexuels déjà. Donc oui, on peut penser qu'elle va se majorer. Mais si on, si on décide de modifier l'ensemble de la gestion du don de gamètes en France, on peut espérer avoir des gens qui sont plus sensibilisés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que ça existe, le don de sperme ou le don d'ovocytes en France. Donc si on passe par une information déjà meilleure, discuter éventuellement toutes les problématiques relatives à l'anonymat, on, on va sans doute pouvoir répondre en tout cas partiellement à ce... Euh, Est-ce qu'on sait déjà ce, le coût que cela serait pour, pour les femmes qui sont dans cette euh, demande Aujourd'hui, la PMA elle est prise en charge hein, par euh, oui. la Sécurité sociale pour les couples hétérosexuels. Hein. À, à raison de 5 euh, de... essais, enfin ouais, c'est comme ça. 4 ouais. tentatives de FIV ouais, et 6 et... tentatives d'insémination. D'accord, donc pour euh, les, pour pour les âme des âme femmes seules, de 18 pour à, à 43 ans. Âmiens, ans. Ce serait, on sait déjà. Si on ne sait, sera... bon, sait pas. Donc on ne sait pas. Une, non, tout on a ça pas est à idée. discuter. Mais encore une fois, moi j'insiste sur le fait qu'il faut repenser tout le système. Aujourd'hui, le système dit on rembourse n'importe qui entre 18 et 43 ans. On sait qu'à 42 ans, les chances d'avoir un enfant à la maison sont de 5 à 10 pas plus. Et une femme de 30 ans va avoir 60% de chance de succès. Donc on ne peut pas dire qu'on rembourse la même chose à tout le monde. Donc aujourd'hui, repensons le système et euh, proposons oui. à des femmes de Alors, pouvoir y repense, avoir accès. Alors, repenser le système, oui, on voit effectivement cet avis, il est consultatif, mais il est important, on l'a dit Caroline Mekarim. Mais vous savez aussi que le président Emmanuel Macron, il ne veut pas diviser la société. Au contraire, hein, il, veut, il veut rassembler, apaiser, euh, bon, la manif pour tout ça, en, en embuscade, potentiellement. Vous pensez qu'il aura, qu aura le courage, Emmanuel Macron Vous avez confiance Écoutez, jusqu'à présent, Monsieur Macron euh, a toujours dit qu'il euh, allait faire ce qu'il avait annoncé qu'il ferait. Bon, jusqu'à présent, globalement, euh, il est en accord avec ça. Euh, il n'hésite pas à dire euh, froid dans les, droit, droit, dans les yeux à Monsieur Poutine qu'il euh, n'est pas très content de ce qui s'est passé quand même au moment de son élection. Donc, on peut espérer qu'il aura un, un peu de courage politique et qu'il ira jusqu'au bout de son engagement. Il a, il a vraiment une conjonction qui est favorable à tous égards. Il a à l'assemblée vraiment une majorité qui va le suivre évidemment évidemment donc il a une opinion publique qui est favorable il n'y a pas que le CCNE qui a donné un avis favorable le défenseur des droits aussi le haut conseil à l'égalité aussi voilà et puis par ailleurs, il y a aussi la Cour européenne des droits de l'homme en embuscade. Alors, euh, évidemment, Bruno jeudi votre regard sur l'aspect politique avec Emmanuel Macron et une décision qui non. sera compliquée quand même. Oui, on a entendu euh, le candidat Macron s'exprimer sur ce sujet et se prononcer de manière favorable. On n'a pas entendu le président, le président Macron. On sait qu'il attendait cet avis pour le faire. La conjoncture est favorable, euh, euh, dit la, ma voisine. Elle l'était aussi pour François Hollande. Ça n'a pas empêché euh, derrière une situation politique difficile à gérer. Elle était très favorable, le groupe était très favorable, l'opinion était euh, favorable. Euh, C'est vrai que depuis l'opinion a évolué, sans doute qu'elle l'est encore plus favorable. Il n'empêche pour Emmanuel Macron, ce sera quand même un exercice politique toujours délicat. Les, les, les, les, les réformes sociétales sont toujours difficile à mener, ça paraît très simple sur le papier, c'est difficile, difficile à mener. On verra quelle sera sa méthode. J'ajoute un dernier point, il y aura aussi un petit point à régler avec le Premier ministre, sûr, qui lui n'était pas lui favorable pas et qui favorable. va devoir s'aligner sur la position du président de la République. On va s'arrêter là, juste une dernière question, professeur. Le comité d'éthique, il est en revanche hostile à la légalisation de la GPA, la gestation pour autrui, et donc aucun recours aux mères porteuses en France. Pourquoi ce non ferme aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je crois que c'est encore quelque chose qu'on doit considérer comme inéthique avec une marchandisation du corps de la femme, une instrumentalisation de ce corps, euh, des contrats qui sont faits, euh, le... aujourd'hui c'est trop compliqué, il euh, y a trop de soucis avec ces GPA à l'étranger. Et je crois qu'on on est à l'air plutôt à la grève d'utérus. Plutôt que de penser à la GPA, pensons à l'avenir, à des choses qui seront sans doute plus efficaces. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau, professeur Grimbert, Caroline Mécari. Merci Bruno aujourd'hui, on se retrouve dans un instant, la rentrée euh, parlementaire, avec tout ce que ça comprend hein, d'ailleurs, des anecdotes, euh, des trubillons. Tout cela, on regarde dans un petit instant un président. Si à tout de suite.